J'ai vraiment rencontré Pascal Elbé, je ne l'imaginais pas aussi drôle et aussi complice. C'est-à-dire qu'ensemble, à mon bénéfice, il avait des idées, il me proposait des choses que Cécile acceptait. Mais il me dit « Ah, fais ça, ça va être super !» Et franchement, c'est une vraie générosité d'acteur de proposer à l'autre quelque chose qui va lui permettre d'être mieux, peut-être même mieux que vous, et, et en même temps de le vendre au réalisateur par le même coup. Et, et j'ai du coup euh, beaucoup de respect pour ce mec et j'ai vu à quel point il a beaucoup de talent parce que il a beaucoup d'humour mais c'est un humour qui est lié à l'intelligence, euh, au fait d'être cultivé aussi. et euh, Donc il m'a beaucoup impressionné. C'est Pascal Pascal Melon. je connaissais son talent, on avait joué au théâtre ensemble, le mec est très très fort et, euh, et donc c'était aussi c c super de de, de l'avoir là euh, Mathias Lécluse qui est aussi réalisateur et, euh, et qui, qui est aussi qu'un a un monde à lui, qui a un style, qui a, une, qui a un débit vocal, qui a une façon de, de jouer ça boue, euh, euh, bah, chaque, chaque euh, acteur a une personnalité assez forte quand même hein, dans, dans cette équipe ce sont des gens euh, euh, Camille euh, Lelouch, voilà merci voilà. Camille Lelouch. Euh, aussi enfin voilà donc euh, c'est des personnalités bien trempées donc euh, qui connaissent aussi bien leur univers et leur personnage comment s'utiliser quand, quand ils jouent euh, donc c'était sympa d'être dans, dans cette énergie quoi euh, et puis après euh, oui c'était aussi inventif faire des propositions euh, mais voilà en tout cas ce que j'ai découvert des autres c'était ça euh, ça vous a donné plus envie de retourner plus souvent au cinéma ben, En fait, moi j'ai beaucoup de chance en télé, parce que d'abord je fais des choses qui me plaisent vraiment, profondément. J'ai des rôles qu'on ne donnerait peut-être pas forcément au cinéma. Donc, euh, et, et le cinéma c'est plus compliqué, c'est plus fragile. C'est-à-dire la télé quand vous posez une date sur un projet, ça ne bouge pas. C'est fait, c'est acquis, c'est signé, ça se fera. Le, le cinéma, des fois, on pose des dates, ils n'ont pas forcément le financement, on repousse. Il y a un petit problème, on a perdu un, un, un financeur, donc le, le film est repoussé. Là, coup de chance, le film avait été repoussé aussi. Et coup de chance, c'est tombé dans un couloir où j'avais de la disponibilité. Mais il y a beaucoup de films que je ne peux pas faire parce que je suis, je suis déjà en télé, c'est calé. quoi. Mais, euh, mais j'en suis pas malheureux, parce que je vous dis, je fais vraiment ce que j'aime. Hein. Et, euh, et là, je viens de faire... un. Euh, un téléfilm dans lequel je fais un avocat qui, qui, qui plaide pour une femme, donc c'est l'histoire, ça s'appelle « Tu ne point », c'est une mère qui, qui a tué son enfant, un enfant handicapé, et moi je suis l'avocat qui la défend. Et donc c'est un film de procès, ça démarre, le moment où sa mère vient me chercher pour la défendre, alors qu'elle refuse de se défendre. Et, et la, donc il y a tout ce parcours de ce personnage, et je finis avec une plaidoirie de 14 minutes. Donc là tout d'un coup il y a un vrai numéro d'acteur et, et donc j'avais énormément le track, je me suis énormément préparé. Mais euh, voilà, c'est en télé qu'on me le propose, c'est ça que ouais. je veux dire, oui, et, et qu'on me laisse le faire. Et, euh, et, et j'ai rien à envie au cinéma. Euh, et donc euh, euh, moi j'ai pu et c'est surtout que je travaillais avec des acteurs avec qui j'ai pas l'habitude de travailler donc c'était super. Euh, et le, le cinéma permet des enjeux un peu plus, c'est-à-dire que en télé, bon, il y a quand même une certaine écriture qui est imposée par les chaînes, qui est quand même un peu standardisée. Alors, on peut se permettre et de plus en plus aujourd'hui, hein, parce qu'avec les séries qui bousculent un peu le genre, tout, tout... donc il y a une remise en question hein, quand même. Et puis il y, y a Canal, il y a Arte, qui quand même cherchent sans arrêt à, à pousser un peu les limites. Euh, mais le cinéma, c'est son rôle en permanence. Euh, alors bon, il y, y, y a des genres aussi hein, qui sont un peu établis, mais euh, c'est plus des objets exclusifs, en tout cas, hein, le cinéma, et qui appartiennent plus à un réalisateur qui, est, qui, a, qui a plus de champs libres en tant qu'auteur, quoi. Euh, donc c'est ça l'avantage. Donc le, le cinéma, est, normalement, c'est supposé être... Vous vous obliger à plus chercher dans des zones qui ne sont pas forcément les voûtes, un peu plus d'inconfort. Ce que je disais hein, sur... Euh, à vois, à un moment donné, parfois, j'essaye à chaque fois de, de chercher les moments où je pourrais être un peu plus créatif, mais, mais parfois, il faut reconnaître, il y, y a des zones que je connais très bien. Quoi. Je sais très bien comment amener mon personnage et, et, comment, euh, et comment gérer les situations. Parce que le plaisir, c'est d'être obligé de se renouveler. Quoi. Oui, en même temps, c'est incroyable d'être euh, euh, si proche d'un personnage. Parce qu'au cinéma, tu, tu rentres dans un personnage, la durée du tournage, et puis c'est terminé. Mm -hmm. Mais là, tu es quand même copain avec ton personnage depuis des années. Donc, oui. c'est donc un, un peu ton double, tu le connais très bien. Oui, et puis il me ressemble beaucoup, et il est une espèce de fantasme de ce que je pourrais être, c'est-à-dire vivre dans la nature. J ai, j ai, moi, j'ai besoin énormément de la nature, du monde naturel, d'être en extérieur, de, de, de vivre aussi les choses concrètement. Euh, donc de mêler à la fois le tournage et en même temps des situations d'aventure parce que quand on se retrouve en haute montagne, le tournage devient une aventure, que vous le vivez en réel. Et, euh, et donc euh, moi c'est là où je suis vraiment en harmonie avec mon métier. Gamin j'adorais les auteurs, les auteurs qui vivaient les choses comme Kessel comme Hemingway, comme Jack London. Vraiment c'est la littérature qui m'a euh, qui m'a fait aimer le, le, le les plumes qui m'ont fait aimer la littérature et, euh, et donc je retrouve finalement quelque part dans mon métier ceux qui m'ont fait rêver et j'aime bien quand je suis quelqu'un qui voyage qui va dans le désert qui va dans la jungle, j'ai besoin de... Euh, mais c'est là où je me retrouve ressource, où je trouve un équilibre et donc dans Alex Hugo, ben il voilà, y, y a une espèce de, de vérité qui s'est mise en place et, et, et je pense que je suis à ma place quoi. voilà euh, euh, mais bon, euh, quand t'es acteur, ta place, elle est à plein d'endroits aussi. <rire> Les portes sont ouvertes. Ouais, ouais, ouais en tout cas, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Ouais. Mm -hmm.